Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous présenter un exemple simple de UI Tab Bar Controller, TB exemple. L'objectif de l'exemple est simplissime. On va jouer avec différentes vues qui vont être présentes simultanément au sein de l'application. Et on va du coup présenter une version simple, mais significative et surtout caractéristique du mécanisme d'un UI Bar Controller. Regardons comment fonctionne cette application sur un petit terminal. Vous allez voir, c'est assez simple. Je la lance et puis vous voyez ici, j'ai une vue qui s'affiche en bas cette petite barre et puis en tapant sur l'icône du milieu, eh bien, je passe à une deuxième vue. Et en tapant sur l'icône de droite, je passe à une troisième vue. Et je peux ainsi changer comme je veux. Évidemment, la rotation est entièrement prise en charge. Et le fonctionnement est rigoureusement identique. Voilà. Alors, ici, c'est extrêmement simple. D'habitude, en général, on a des hiérarchies avec des navigations, etc. etc. Intéressons-nous au comportement de l'application sur un grand terminal. Donc ça fonctionne exactement de la même manière que sur un petit terminal. Vous observez ici que je peux avoir euh, la vision euh, côte à côte, le side by side. Bien évidemment, ça fonctionne également euh, à l'horizontale. Tout est pris en charge par euh, le système. Vous voyez d'ailleurs qu'il euh, a euh, ici euh, un comportement qui est tout à fait euh, cohérent. Intéressons-nous l'architecture de l'application. Donc comme d'habitude, tout commence avec l'app de Vous savez qu'on va manipuler ici euh, l'app de delegate. On va changer un petit peu de code. Puis cette app de référence un tab bar contrôleur. Ce tab bar contrôleur déférence ici par rapport à notre application et eh bien trois view contrôleurs qui derrière ont chacun une UIView. Voilà. C'est aussi simple que cela. Alors, quelque part, le app delegate voit également les vues contrôleurs parce que finalement, comme vous allez le voir, c'est lui qui va tout créer. Regardons maintenant le app delegate. C'est exactement comme d'habitude. On a déjà commencé à prendre le pli. Donc, on modifie toujours cette méthode. Ici, je construis trois view contrôleurs, vc1, vc2, vc3. Et puis je construis mon tab bar contrôleur. Et dans l'attribut ViewController, ce qui est un tableau de view controller, eh bien, j'insère mes trois view Controller. Celui que j'insère le plus à gauche, donc en fait ils vont apparaître dans cet ordre-là, hein, Eh bien c'est celui qui va être sélectionné par défaut lorsque j'ouvre l'application. Et puis je dis que le route view contrôleur de Windows. C'est mon tab bar controller. Et puis je fais le fameux make invisible Chut en voiture Simone. Regardons la classe view 1. Donc ça va être celui qui est le plus à gauche. Mais en fait, vous allez vous douter qu'ils vont tous être à peu près construits sur le même schéma. Donc ici j'ai juste un label et puis j'ai le init et vous voyez que dans le init ici et eh bien alors après l'appel au super je vais simplement euh, construire un UI tab bar system item en lui disant que ici c'est eh bien euh, au départ c'est un most viewed et ce most viewed ben, il a une icône et un nom particulier et ensuite une fois que j'ai construit cette UBSI, ce UI tabar system SystemItem, et eh bien je l'insère dans un tabar item que j'affecte dans l'attribut du ViewController. Ici, bon c'est le init qui est requis, je l'initialise même pas, je le laisse tel qu'il est puisque j'ai fait ici un init mais c'est celui-là qui sera appelé. Et puis j'ai le viewDidLoad. Donc le viewDidLoad, ben, euh, ce que je fais c'est que j'affiche simplement un message et puis bon, c'est archi classique, hein. on ne va pas euh, s'apesantir dessus. Euh, et puis ici j'ai le redessine euh, que je ne vous montre pas mais il est archi classique, hein. il y a juste euh, un label à placer. Et puis euh, ici... Euh, il y a le view will transition to size, c'est archi-classique, vous avez l'habitude de trouver ça dans un view controller. Regardons maintenant les éléments importants des autres UI view -controller. donc euh, view controller 2 et view controller 3. Je ne vais pas vous refaire l'intégralité du code parce qu'il est à peu près rigoureusement identique au premier view controller. La seule chose qui est intéressante, c'est de voir que j'ai d'autres techniques de construction ici euh, du tab bar item. Euh, là, je construis une image que je nomme donc c'est satellite et puis ici je construis le tabac item en lui donnant un titre et en lui associant l'image et toujours un tag je sais pas très très bien à quoi ce truc là sert euh, mais bon allez voir dans le fantastic manual si vous comprenez mieux que moi et puis ici c'est la même chose avec un troisième donc en fait l'icône associée au tabac item de la première vue et eh bien c'est une icône qui est prédéfinie avec un nom prédéfini sur une signification par défaut prédéfinis dans le système. Tandis que ces deux-là, eh bien ce sont des icônes, entre guillemets, libres qui ont été construites à partir du mécanisme de construction classique de IOS. Ici vous notez que, vu la couleur de fond, il y a ici un préféré de status bar qui est de type light Content, donc en fait avec une status bar qui sera euh, affichée en blanc. Ben voilà, c'est tout. Donc, c'est quand même extrêmement facile. Il est bien évidemment, je le rappelle, possible de mettre différents types de contrôleurs, puisque finalement, ce que vous mettez dans un UI Tab Bar Controller, ce n'est pas autre chose qu'un contrôleur. Alors, vous ne mettez pas un autre Tab Bar Controller. Je suis pas sûr, enfin, ce serait intéressant d'essayer, mais à mon avis, ça n'a pas marché. Mais vous pouvez mettre un UI View Controller, un UI Table View Controller, vous pouvez mettre un UI Navigation Controller, et c'est d'ailleurs plutôt recommandé ou en tout cas de vous débrouiller pour avoir en haut une barre, même si elle n'est pas utilisée comme barre de navigation avec un titre et des choses comme ça. L'orientation bien évidemment euh, c'est gratuit mais en fait euh, ce qui va se passer c'est que dans euh, les, vues les vues contrôleurs qui sont inclus il faut que vous preniez en charge euh, la rotation et le side by side. Donc tout ça c'est pris en charge. À condition que les vues contrôleurs en interne, eux, le prennent. Mais par contre, la partie du bas, qui est en fait la vue associée au tab bar, eh bien ça, c'est pris en charge par le UI Tab contrôleur. Voilà, là aussi c'est un mécanisme à utiliser. Il est standard, il est connu, il est particularisable. Que demander de plus Je vous remercie de votre attention. à bientôt